Hello everybody! Bonjour tout le monde, c'est Emma à Costa Aujourd'hui, je me trouve dans le sud de l'île. David et Lynn s'occupent de nourrir les animaux de la rue. Environ 60 animaux sont nourris ainsi tous les deux jours. Je vous propose de nous suivre. C'est parti! I don't see you anymore. <rire> Je me trouve ici chez David et Lynn Marshall qui m'accueillent pour nous présenter tout ce qu'ils font en faveur des animaux qui sont dans le besoin sur l'île de Kosamui. David et Lynn sont d'origine australienne. Ils sont installés sur l'île de Kosamui depuis 9 ans et demi exactement. Ils sont également impliqués dans différentes actions et œuvres humanitaires. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce qu'ils font à titre personnel en faveur des animaux dans le besoin. Puisqu'ils s'occupent de soigner, de nourrir environ 60 animaux qui traînent dans la rue, dans différents endroits abandonnés. Je vous propose un petit résumé de cette conversation que nous avons eue avant d'aller sur place. J'ai demandé d'abord quelle était la situation à Kosamu. Environ 15 à 20 000 chiens errants auraient été identifié sur l'île de Kosami, c'est vous dire l'étendue du problème. D'après lui, il existerait des dizaines de personnes, d'individuels qui s'occupent ainsi de nourrir dans différents secteurs de l'île les animaux en besoin et il existe différents établissements, sanctuaires, des refuges. Certains refuges ne sont pas officiels, ce sont des particuliers qui petit à petit se sont dévoués en faveur de ces animaux dans le besoin. David est en train de nous expliquer qu'il cuisine tous les deux jours en Environ 25 kg de nourriture chaque jour, 10 kg de riz. Donc il m'explique qu'aujourd'hui, au-delà de nourrir les animaux, il doit aussi se préoccuper de leur santé et surtout de la prévention des tics et des puces. C'est l'odeur du poulet et du sang ajouté au riz et à cette nourriture spéciale pour les chiens pour pouvoir leur donner les médicaments. Chaque jour, euh... Ils utilisent ces sacs qui coûtent environ entre 545 et 900 bahts, suivant l'endroit où ils les achètent, entre 15 et 24 euros. Par ailleurs, ils fournissent une paire de sacs à différents sanctuaires, différents refuges sur l'île. Les deux plats qu'il prépare, ne suffisant pas, il complète avec ses croquettes. Voici le tableau qui sert à David pour suivre l'ensemble des animaux qui sont nourris. Il est indiqué ici dans quel secteur ils se trouvent, leur âge, leur sexe, leur couleur, leur marque, s'ils ont été vaccinés, s'ils ont été stérilisés, s'ils ont des maladies et lesquelles. Je suis dit vraiment de manière très professionnelle. Alors Bien sûr, ça c'est une partie du tableau, il y en a un pour chaque animal. Et ils ont tous été euh, baptisés, enfin ils ont tous un petit nom. Foxy, Honey, Bunny, Panda... Là il m'explique que suivant la taille des animaux, ils coupent la, la tablette, le, le comprimé, en, en fonction de, sa, de son poids et de sa taille. Environ 20 bahts par mois et par euh, chien. Alors celui-là est pour le traitement contre les puces et les tics principalement, euh, et pour éviter d'autres maladies. Dans certains cas, ils apportent eux-mêmes de la nourriture et des médicaments aux animaux de la rue, mais ils proposent aussi à certains resorts tenus par détail euh, des médicaments vraiment déjà préparés. Euh, ici, sur ce papier, il, il, il indique euh, les médicaments pour pouvoir le, leur faire ingérer rapidement. Comme vous le comprenez, ce n'est pas seulement nourrir les animaux qui importe pour Lynn et David, mais c'est aussi les soigner. Évidemment, dans nos pays, euh, les gouvernements prennent des dispositions. En, en France notamment et au niveau de l'Europe, il y a notamment des lois qui imposent de soigner les animaux. Et les animaux en liberté, même s'ils existent toujours, sont un peu moins nombreux en raison de ses lois. Alors ça commence comme ça, Lynn les appelle, un petit coup de klaxon, un petit coup de gentillesse, des caresses, et il y a son copain qui arrive derrière. On se trouve ici dans le sud de l'île, pour ceux qui connaissent, pas loin du zoo, qui est au bout de la rue. Hello toi, come on il vient me dire un petit, un petit coucou. Des campagnes de stérilisation existent sur l'île, mais elles sont coûteuses et ne sont pas suffisantes. Elles permettent d'éviter les nouvelles gestations, mais, mais il reste à gérer les chiens adultes. nuit. adore les animaux et ça se ressent vraiment. Hello, boy Come on yeah, Viens yeah. yeah. yeah. Viens Voilà, t'es gentil Voilà vraiment un beau poil, on voit que ce sont des animaux qui sont soignés, un poil brillant donc elle cache le traitement dans une cuillère de nourriture pour être sûr qu'il va manger, elle donne d'abord ce type de nourriture bien caché. elle est en train de préparer la deuxième dose pour ce gentil toutou vraiment qu'il ait tout mangé pour être sûr qu'il ait bien pris le médicament donc ça c'est un traitement contre les tiques et les puces et maintenant elle donne la nourriture afin qu'ils puissent manger à leur faim une nourriture équilibrée spécialement pour eux celle que l'on a vu préparer tout à l'heure par david et lille chacun a droit à sa ration Maintenant nous allons nourrir le cheval. Alors c'est pas vraiment le nourrir. Hein. Elle m'a expliqué qu'en fait il était nourri et entretenu par son propriétaire. Mais elle va lui, lui apporter une petite douceur parce qu'elle aime les animaux. Elle sait tout à fait que ce cheval adore les carottes. Il nous a vu. Il seems very happy So happy. Oh. Nothing, nothing in my hand. rien du tout pour toi. C'est pas moi qui donne à manger, Céline. Donner des carottes à ce cheval, c'est un peu comme donner un bonbon à un enfant. Ces chiens n'ont pas de propriétaire, en fait, ils errent un peu partout sur l'île. Ils ont peur souvent quand on s'approche. Ils sont très contents quand on leur amène à manger, évidemment. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiens que l'île est venue nourrir. Dans ce resort abandonné, il y a déjà environ 8 chiens qui sont ici. Hello boy, salut. Il est tout maigre. Hello boy, hello. Go on, go on, hitching. Il a l'air tout maigre, Alors ici, il c'est de leur donner un traitement contre les tics et les puces. Elle a préparé une bouchée spéciale avec de la nourriture encore plus goûteuse, plus savoureuse, de manière à être sûre qu'ils vont la prendre. Observer la patience qu'elle a pour donner le médicament à celui pour lequel mmh. il est destiné. Lille me dit qu'ils ont tellement l'habitude qu'on les repousse, qu'ils sont apeurés, ce sont des chiens errants. Donc ils squattent un peu ce, ce lieu, ce resort abandonné. Ils ont peur. Et puis ils se disputent un peu entre eux. Il y a toujours une notion de territoire lorsque les chiens sont en meute ainsi. de les approcher mais ce n'est pas si simple ok go. ils sont sûrement très maltraités parce qu'ils ont vraiment peur de nous alors qu'on leur apporte à manger Eileen est vraiment très douce pour essayer de soigner ce chien-là. Elle a repéré qu'il n'avait pas été soigné jusqu'à présent, donc elle tient absolument à ce que ces chiens-là prennent le médicament. Elle a du mal à les approcher. Alors, ici Lynn s'est arrêtée, on est complètement dans le sud de l'île. Et là, elle m'a dit qu'elle mettait simplement de l'eau et de la nourriture. Et elle sait que les chiens errants vont venir s'approvisionner un peu plus tard. Hello! Oh! Youpi! Ok. Elle m'explique que c'est comme si les chiens avaient compris qu'aujourd'hui c'était le jour de, des pilules et qu'ils ne sont pas tous là. Et en plus ils ont peur du coup elle a bien dans sa main la pilule enveloppée de nourriture. Mais les chiens ont peur et ne s'approchent pas. Alors elle tente différentes techniques, comme ici. Seems to work. Look. Il faut leur donner le temps de, de s'approcher, de manger. C'est pas bête, il a compris qu'il y avait quelque chose dedans. Nice to meet you, Laila And this is Wolfie. Hello, Wolfie This is my Wolfie. Hi huh? My Wolfie. Ça fait ça. Uh, yeah. Elle, elle les connaît was... par leur nom, c'est incroyable. When he was born, we took him home and we raised him until he was about 5 months old at home. Okay. And Ce n'est pas un chien de rue, un street dog, mais il n'était pas heureux à la maison, il voulait juste être libre. Donc il est déjà vu depuis que c'est mon chien. Mon bébé Alors elle dit qu'elle l'a récupéré à la maison alors qu'il était malade. Elle l'a gardé pendant 5 mois, mais il était, il était malheureux à la maison. Elle dit que c'était un, un chien des rues, un street that's dog, that's et elle l'a ramené ici. Leila. Qu'est-ce que c'est Leila Elle ressemble à puppy. C'est une la maison, ici. Ok. Ok. Alors, Laila a un propriétaire. C'est sûrement pour ça oh, qu'elle... Yeah. <laughs> elle, elle en profite pour grimper. Wants the eh, oui. the elle veut Elle veut les, les les bonbons, les snacks. Ah, Yeah, okay. Come down, come down There you go, you go. No, not, mm -hmm. that. <laughs> not you, Leila. Come on, Stop it! Mm -hmm. Stop it! both of you! Go away, Layla Take your stick around Broken leg, but... Uh, wait you She manages, il a une jambe cassée. Salut toi Oui, il se ressemble à un wolf, C'est vrai. On dirait un loup, en effet. Hello toi Salut Salut toi Viens voir. Viens me voir. Alors, ah, elle Salut toi. Ah oui, t'es très mignonne toi. Hein? T'es vraiment très mignonne. Hein? Comme vous le voyez, au-delà de leur apporter à manger, elle leur apporte de l'amour. Celle-ci a un propriétaire, mais tu lui donnes quand même des médicaments. Voilà, elle s'inquiète de l'eau stagnante. Elle, elle rince l'eau et elle en donne de la propre. Et vous voyez, le chien ne s'y trompe pas. Il sait que cette eau-là est propre et bonne. c'est a pas Alors, Lynn explique qu'il faudrait de l'argent pour pouvoir euh, payer l'opération. On voit bien que ça, ça pâte avant, effectivement, et... Alors, on parle de donation, mais en même temps, elle ne me donne pas toujours des solutions quand je lui demande comment on peut faire pour vous aider. Et elle m'explique que le plus compliqué, c'est de s'approcher d'eux et de leur fournir justement ce traitement. Alors, Lynn est étonnée, parce qu'habituellement, il y a beaucoup plus de chiens ici. Et aujourd'hui il n'y en a que 8 ou 9, donc elle est un petit peu étonnée, elle se demande ce qui se passe. Food, dans des bassines, elle laisse des croquettes de manière à ce que ça puisse leur permettre de manger un peu plus tard. Là, elle mélange les croquettes à la nourriture qui a été préparée de manière à leur procurer une nourriture plus adaptée et plus équilibrée. Là on est dans une habitation complètement abandonnée, squattée donc par les chiens du coup. Elle vient de déposer ses deux bassines pleines de nourriture et elle me dit qu'en revenant dans, dans quelques heures, les chiens auront, auront mangé. Habituellement, elle me dit que c'est environ 15 chiens qui sont nourris à cet endroit-là. Lynne m'explique que quelquefois, les femelles qui sont tombées enceintes viennent s'isoler dans ce squat. Donc elle se dit qu'elles qu sont peut-être cachées quelque part et qu'elles vont sortir à un autre moment. Elles peuvent rentrer dans ce squat en passant par là. On dirait vraiment un loup. Mais voilà, celui-ci au moins aura sa dose antitique, antipuce, anti, anti, anti maladie infectieuse. Et elle, elle est très mignonne, là, m'a est là il a dans les bras, ou presque. Elle est venue chercher des caresses. Elle est très mimi. Elle est toute petite. Ah, est... Est... Voici un autre endroit où Lynn dépose de la nourriture. Alors Elle est assez étonnée et déçue de ne pas trouver tous les chiens sur place aujourd'hui. Parce qu'elle avait vraiment prévu cette campagne de de traitement et malheureusement si elle ne voit pas les chiens ou s'il ne se laisse pas approcher eh bien ça rend difficile un suivi médical régulier. Souvent, les, les mamans vont se cacher dans, le, dans la jungle. Ils veut me montrer la jungle pour aller voir si les animaux se sont cachés un peu plus haut. Il y a une habitation qui devait être un, -être un restaurant. Et en tout cas, c'est un, un endroit qui est squatté par les animaux parce qu'ils peuvent se mettre à l'abri. Il a réussi à approcher le chien noir avec la, la jambe cassée. Mais il a si peur Oh mon dieu Voilà, ça rend vraiment difficile le, le traitement et les soins. Ils sont vraiment dévoués, Lynn et David. Je leur demandais tout à l'heure combien coûtait l'alimentation la, de cette soixantaine d'animaux chaque mois. Ils m'ont dit minimum 12 000 bahts, ce qui représente environ 320 euros chaque mois. Hello. Et donc au-delà de la nourriture, avec les traitements médicaux, suivant les soins, quelquefois ils doivent faire appel à des vétérinaires, il doit les traiter parce qu'ils ont des blessures, ils se battent entre eux, ce sont des meutes. Ça peut aller jusqu'à 400, 450, quelquefois 500 euros par mois. Tout à l'heure, ils me disaient l'un et l'autre que c'était un peu comme un, un hobby. Ils sont vraiment très généreux. Je ne voulais pas s'approcher tout à l'heure, mais comme on a laissé la nourriture, bien elle est venue d'elle-même. Hello La voilà, peur vraiment... Merci beaucoup David, merci beaucoup Lynn de nous avoir présenté votre générosité. Merci de nous avoir amené avec vous pour voir comment vous alimentez tous ces animaux. Merci de les soigner. Thank you very much for welcoming us.